Je m'appelle Lionel Fernandez, je suis acheteur-vendeur sur le marché de Rungis. Du coup, on arrive vers 3h30, 4h, mes préparateurs déchargent les camions. On contrôle les prix, la qualité, les quantités par rapport au bons de livraison. Et ensuite, on accueille les clients déjà à partir de 4h. C'est très important dans les métiers de la vente d'avoir un bon relationnel client. Ensuite, vers 8h-9h, je commence déjà à acheter pour, pour le lendemain. J'ai un rayon exotique, donc j'achète un peu partout en, en Europe, en Amérique du Sud, en Chine, etc. J'appelle mes fournisseurs tous les jours pour recevoir la marchandise, en fonction de ce que j'ai vendu. C'est de l'import-export, c'est des, gros, des grosses quantités, on travaille avec des professionnels. C'est des gros volumes, c'est des négociations de prix. C'est comme la bourse en fait, les prix changent tous les jours. Tu peux passer du, du simple au double en, en 24 heures. J'ai une équipe de 5 personnes à, à manager, Donc je, on essaye de motiver le plus possible, d'assister, d'aider, tout en, en gardant une bonne ambiance dans l'équipe. C'est comme si on gérait un magasin, de A à Z. On fait les achats, on fait les ventes, on s'occupe du personnel, on s'occupe de l'espace de vente, on s'occupe des clients. On s'arrête jamais. J'ai commencé en BTS en alternance. Ensuite, j'ai fait un bachelor aussi en alternance à Rungis. Dès que j'ai eu mon diplôme, j'ai commencé en, en CDI directement. J'ai commencé en tant que préparateur. Ensuite, préparateur, vendeur. Et maintenant, je suis acheteur, vendeur. Ouais, si on est rigoureux dans, dans son travail, on peut, on peut vite évoluer. Il y a une bonne progression de carrière à, à avoir à arranger. L'achat revente, c'est ce que, ce que j'aime. La négociation, le, la fidélisation et des clients. C'est le commerce, c'est ce que j'aime. Et si c'est du vrai commerce, on ne peut pas faire plus. Quand on aime les responsabilités et les challenges, on est, on est bien ici.